bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter le vidéo player alors je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo au moment de sa sortie je vais d'ailleurs ici euh, y mettre un lien que vous verrez apparaître à l'écran pour ceux qui ne savent vraiment pas l'exploiter mais ici euh, plutôt d'un aspect code alors évidemment euh, on va pas faire le tour de toutes les fonctions et méthodes possibles au niveau du vidéo player mais je vais vous montrer comment les utiliser et euh, cette vidéo m'est venue à l'idée tout simplement parce que on m'a demandé comment détruire détecter la fin d'une vidéo en fait pour ensuite faire une action. Donc je vais ici euh, y répondre et essayer d'y répondre un peu plus globalement. Alors je vais vous présenter ma scène sans trop rentrer dans le détail. Encore une fois pour ceux qui seraient pas projetés ici euh, une vidéo, allez voir euh, le, le lien qui apparaît euh, sur cette vidéo euh, concernant euh, bah, une, une session que j'avais faite là-dessus. Alors, j'ai ici une scène 3D traditionnelle, vous pouvez voir une main caméra, une, di une directionnelle light, pardon. Euh, un objet background qui est tout simplement ici, comme vous pouvez le voir, un sprite, enfin une image que j'ai centrée ici au niveau de la caméra. Et si d'ailleurs je, je clique sur l'objet background, vous pouvez voir que c'est une image que j'ai récupérée ici avec un fond vert de cinéma. Alors le fond vert ne sert à rien, mais ça va me permettre ici de projeter quelque chose sur l'écran. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai parenté ici un quad. Que j'ai positionné tout simplement devant, comme vous pouvez l'observer, que je vais essayer de remettre au bon endroit. Je vais faire un CTRL Z, voilà. Et sur ce quad, ce qui va être important, c'est évidemment d'y mettre ici un composant vidéo player. Et au niveau des propriétés, je ne fais pas le tour, mais j'ai simplement ici gl glissé un vidéoclip qui s'appelle Big Bugs Bunny. Euh, c'est exactement d'ailleurs celui que j'avais utilisé dans la précédente vidéo. Donc je ne vais pas euh, ici m'occuper de, des propriétés du composant. Euh, vous savez, euh, encore une fois, aller voir la vidéo correspondante. Maintenant, évidemment, si je lance ma scène, regardez ce qui se passe. Alors, j'ai ici euh, mon, ma Game View et je l'ai mis en Maximize On Play. Donc, évidemment, si on lance, on peut observer que le film se lit bien sur mon quad et notamment ici dans mon pseudo cinéma. Alors, ce qui va être intéressant, c'est euh, comment maintenant avec du code interagir. Imaginons que je voudrais faire une pause en appuyant sur la touche P ou euh, savoir où en est le temps de la lecture, ou tout simplement appuyer sur une touche pour avancer de 10 secondes, 20 secondes, enfin ce que vous voulez, euh, ou même après d'autres possibilités. Bon, une fois que vous aurez compris tout ça, je pense que vous serez adapté grâce à la documentation officielle. Donc on va couper ici euh, ça. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, euh, c'est tout simplement bah, euh, ajouter par exemple une simple pause. Donc je vais créer un script que je vais appeler ici euh, vidéo. Euh, manager par exemple et je vais pouvoir le positionner sur un objet mais là je vais faire un empty qui va me servir de support ça va aussi être euh, plus facile donc je vais l'appeler ici vidéo player manager voilà euh, pour que il euh, n'y a pas d'ambiguïté au niveau du nom donc je le glisse ici euh, sur euh, l'inspecteur et maintenant on va pouvoir éditer ce script donc je fais un double clic et c'est parti donc la première chose qu'on va mettre en œuvre, c'est ici de pouvoir faire une pause dans la vidéo. Donc on va choisir une touche du clavier et évidemment on va interagir avec du code avec le composant vidéo player. Donc pour ça on va devoir importer un espace de nom. Donc évidemment c'est toujours Unity Engine, point et évidemment vidéo. Maintenant que j'ai importé l'espace de nom, je vais euh, pouvoir tout simplement créer une variable qui va stocker mon vidéo player. Donc évidemment, on va la déclarer en public parce que c'est un tuto, ça va être plus simple, je ne vais pas aller la chercher manuellement. Et je vais l'appeler par exemple euh, VP. VP, euh, alors d'ailleurs on va remettre le type, pardon, vidéo player, et je vais l'appeler ici VP. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire dans Unity, je vais regarder au niveau du script que ça compile bien et je vais pouvoir y insérer tout simplement le composant vidéo player. Donc il est sur le quad, donc je glisse le quad directement dedans et évidemment Unity va me chercher ça. Donc c'est parfait, maintenant on va pouvoir coder. Donc euh, le start je le remettrai au moment venu si j'en ai besoin et évidemment on va se servir de l'update pour détecter déjà la touche à, euh, à tout moment. Donc pour ça, très simple, on fait un if. If, euh, là, on va chercher un input.getkeyDown. Euh, entre parenthèses, le keycode qui, on a dit, va être la touche P. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais euh, bah là je dois mettre en pause la vidéo Mais bon si je veux la relancer euh, Je vais aussi pouvoir appuyer sur P c'est logique Donc je vais tester d'abord Je vais donc je vais tester grâce à VP qui maintenant stocke ma variable qui stocke en fait euh, VP majuscule pardon qui stocke maintenant euh, mon vidéo player ici que j'ai assigné dedans et on peut voir qu'il y a plein de fonctions disponibles Alors pour ceux qui connaissent l'animateur et tout ça bah y a, y, ou les mêmes les, les, les audios sources c'est pareil hein, vous allez avoir Plein de possibilités, donc je vous encourage à aller voir la documentation officielle. Mais là, on voudrait tester tout simplement euh, si elle est déjà en pause. Bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais taper is, et là, on peut voir que j'ai is paused ou is playing, l'inverse, et elle est en train de jouer. Donc là, je vais choisir is paused, tout simplement. Euh, et à ce moment-là, si elle est en pause, bah, je vais euh, continuer dans mon if et je vais dire que vp. Donc si elle est en pause, bah, je fais un play, tout simplement. Donc c'est la méthode pour lancer euh, tout simplement ça. Sinon, qu'est-ce que je fais bah ici, je vais dire que je vais de nouveau appeler VP et je vais dire qu'on fait une pause. Donc, vous pouvez voir que il bah, n'y a pas plus simple. Hein. Une fois que vous avez compris comment interagir avec le vidéo player, ici, euh, c'est très simple. Donc, j'enregistre mon script et on va aller tester ça tout de suite dans Unity. Donc, je lance ici la vidéo. J'appuie maintenant sur P et on peut voir que je suis bien en pause. Il n'y a pas de souci. Si je rappuie la vidéo repart bien donc vous pouvez voir que ça fonctionne extrêmement bien et c'est encore une fois très simple à faire comme vous pouvez le voir donc on va stopper maintenant la vidéo alors on va retourner dans notre script et euh, par exemple maintenant on voudrait pouvoir euh, tout simplement euh, on va dire afficher euh, par exemple euh, oui on pourrait vouloir afficher tout simplement le temps de la vidéo alors pour ça je vais utiliser je vais ajouter ici un ui canvas hein, on va servir de, de l'objet voilà, dans ce canvas je vais ajouter un UI texte, euh, et cet UI texte évidemment je vais le déplacer, donc je vais prendre ici le Rect Transform, je vais appuyer sur Alt et je vais le mettre en haut à gauche, on peut voir que là on ne voit rien du tout. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre plutôt dans une couleur blanche ou même quelque chose de bien criard, histoire qu'on le voit bien à l'écran. Allez, un rouge, voilà, c'est pas terrible, mais bon, au moins on l'aura. Euh, je vais effacer son contenu et je vais même ici aller faire un double clic sur le canvas et le déplacer un petit peu par rapport à son point d'ancrage, voilà, pour le mettre ici. Alors, on pourrait faire sortir ça de manière beaucoup plus jolie, mais on va pas le faire ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais retourner euh, dans mon script qui est donc ici sur le Video Player Manager. Alors, attention, je crois même que je l'ai mis... Non, ça va, je l'ai laissé où il fallait. Donc, je vais redouble-cliquer. Et ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser euh, lui. Donc, pour ça, bah, encore une fois, obligé d'apporter space, Donc, unityengine.ui. Et évidemment, euh, bah, je vais déclarer une nouvelle variable publique. Hein, on a compris, pour raison de facilité, je vais l'appeler ici txt, tout simplement. Donc, je retourne dans Unity, j'attends que ça compile, et je glisse mon champ texte dedans pour pouvoir maintenant interagir depuis mon script. Alors, on a dit qu'on voulait tout simplement afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Alors là, je, déjà, je vais commenter ici ça très rapidement. Pardon. Très rapidement, je vais dire... Euh, on va dire ici que c'est euh, pause. Voilà. Pause de la vidéo. Alors ensuite, on veut tout simplement afficher. Donc, je vais mettre « Affichage du temps ». Euh, affichage, ouais, euh, affichage euh, avancement plutôt ce sera plus joli de la vidéo voilà donc qu'est ce qu'on va faire bah, on va utiliser txt.text et on va assigner dedans tout simplement euh, premièrement le temps donc je pourrais concaténer ça avec du texte mais je vais pas m'embêter ici donc je vais appeler de nouveau mon vidéo player vp point et là pour afficher tout simplement je vais mettre time mais comme je ne veux pas que... Ça va afficher en fait en seconde. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de chiffres. Donc je vais devoir le formater. Donc je vais faire tout simplement ici un toString. Et je vais le formater bon bah dans ce cas-ci. Entre, entre guillemets avec 3 zéros. Ce qui me permettra tout simplement d'avoir le nombre qui va être converti à trois chiffres tout simplement. Ensuite on va concaténer ça par exemple avec une barre. Et on va ici y mettre tout simplement la longueur maintenant de la vidéo. Du clip qui est chargé. Donc pour ça vp. Pardon. Point. Et là, on va aller chercher le clip parce que c'est le clip en fait qu'on doit euh, tout simplement maintenant, euh, on doit afficher sa longueur totale. Donc ici, length. Voilà, tout simplement. Et maintenant, si je teste, on va pouvoir observer. Si j'enregistre. Alors, le vpn par contre, je vais faire tout pareil, hein, tout string pour pas avoir trop de chiffres. Donc voilà. Et on va faire trois chiffres aussi, on peut aurait pu en mettre quatre, mais bon, euh, ce sera suffisant. Donc je retourne ici dans Unity, je vais d'ailleurs remettre ici mon image de background en fond parce que c'est assez moche, et je lance. Donc, on peut observer en haut que j'ai bien ici. Alors, c'est un peu petit. Alors, pendant qu'on y est, et pour que vous compreniez bien, je vais vraiment ici l'agrandir parce qu'effectivement, j'aurais pu euh, faire mieux. Je vais mettre n'importe quoi dedans et je vais ici l'agrandir. On va faire un overflow. Overflow, voilà. Et on va le mettre par exemple en. Euh, ouais, ça va faire quand Allez, 40. On va tester et on vide de nouveau son contenu. Si maintenant on lance. Ça y est, on voit bien. Donc on peut voir, bon mon éclairage gêne un peu, mais j'ai 596 ici secondes. Et là, ici, on peut voir les secondes qui défilent. 6, 7, 8, 9, et voilà, etc. Et je peux faire pause. D'ailleurs, si je fais pause, on peut voir que ben, le temps ne défile plus non plus. Donc voilà, c'est assez intéressant. pour voir que c'est très simple. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi euh, Vous pourriez avoir envie, euh, par exemple, d'avancer la vidéo de quelques secondes. On pourrait avoir envie, par exemple, de l'avancer de 10 secondes quand on appuie sur une certaine touche. Ben, on va voir que c'est, encore une fois, très simple. Donc, ici, je vais mettre de nouveau un commentaire. Saut so de 10 secondes, par exemple. Euh, et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais de nouveau euh, appeler, tester avec une touche, d'abord. Donc, if input pardon point, get .getKeyDown, le keycode, on va choisir par exemple la touche A pour avancer, hein. je pense que ce sera suffisant. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement définir de nouveau avec ma variable VP le temps en et je vais dire qu'il est plus égal, et là, bah, ah, on a 10 secondes, donc on va mettre 10 tout simplement. Euh, plus égal, pardon, voilà. J'enregistre et on va pouvoir tester tout de suite, et maintenant, si je relance, après avoir enregistré mon script, voilà, j'appuie sur la touche A, et là on peut voir que j'ai bien ici, regardez, je suis à 15 secondes, j'appuie, je suis à 25, et je pourrais comme ça appuyer 10 fois, 20 fois, voilà, et avancer, euh, voilà la vidéo. Donc vous pouvez voir que c'est très simple, euh, il suffit en fait d'aller voir la documentation officielle et ensuite interagir ici avec le composant, enfin avec le vidéo player qu'on a assigné ici dans VP euh, et on va pouvoir faire un tas de choses comme ça dans notre vidéo, donc c'est assez simple. Alors, bon évidemment vous pouvez faire de l'avance rapide, tout euh, ce qui est au niveau ici du composant euh, vidéo player, vous allez pouvoir par exemple avancer le playback, vous allez pouvoir faire un tas de choses. Alors, ce que je ne vous ai pas montré encore, je vais enregistrer ici ma scène, euh, voilà, et j'ai créé une autre scène, ici, End, comme vous pouvez le voir, qui est simplement un cavasse en disant The End. Parce qu'on m'a demandé, tout simplement, de détecter la fin de la vidéo. Bah, vous doutez bien que maintenant, ça va être assez facile. Euh, si, maintenant, euh, et évidemment, vous pouvez voir que dans les Build Settings, j'ai bien mis ici ma scène cinéma, qui est la première que vous avez vue et End, qui est celle-ci. Alors, si maintenant, on retourne dans le cinéma... Euh, qu'on ici euh, re revisionne notre script pardon on va vouloir tout simplement euh, bah ici euh, lancer euh, faire une action je veux dire c'est la question qui m'a été posée faire une action à la fin de la vidéo par exemple alors qu'est ce que je vais faire je vais euh, tout simplement maintenant euh, faire une détection et je le sais parce que j'ai ce qu'il faut j'ai if j'ai mon, mon, mon VP Time, donc on va ici prendre VP Time. Et si lui, il est plus grand que quoi Bah que tout simplement la longueur du clip. Donc plus grand, on va mettre ou égal au cas où ça dépasse un petit peu, on ne sait jamais. Ça ne fera pas de mal. Et ici, on va aller chercher le VP Clip. Point length bah à ce moment-là, en fait, je suis à la fin. Il n'y a pas de souci, je le sais. Donc, maintenant, je vais lancer mon autre scène. Donc, je vais prendre ici, je n'ai pas importé de namespace, donc je vais l'écrire en grand, ce sera un peu plus long, mais ça m'évitera de retourner là-haut. Donc, scène scene management et la scène s'appelle end comme ça. Donc, ça, ça va me permettre tout simplement de détecter dans l'update si le temps de la vidéo actuelle, le current time, on va dire, le temps actuel, le temps de lecture affiché, il est plus grand ou égal à... Au temps de la vidéo, bah à ce moment-là, je fais cette action. Voilà, vous pouvez voir. Donc je vais enregistrer. On va tester ça en... ensemble. Évidemment, on va avancer parce que là, donc je vais appuyer beaucoup de fois sur ma moi, comme vous pouvez le voir. J'aurais peut-être pu avancer de plus de 10 secondes, mais enfin, ça nous permettra de voir que ça fonctionne bien et qu'on a aucun souci là-dessus. Voilà, j'arrive au bout. Voilà, on n'a plus que 6 secondes, comme on peut le voir, et vous allez voir, alors la vidéo coupe un peu sèche, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal mais là, on peut voir que ça fonctionne bien. Donc, j'ai ici détecté la fin de la vidéo. C'est ce qui m'avait été demandé euh, par euh, l'abonné. Donc, voilà. Bah, c'est exactement ce qu'il voulait. Je pense que ça devrait répondre à sa question. Mais encore une fois, vous pouvez voir que c'est très simple hein, d'interagir avec. Je pourrais ici euh, euh, avancer euh, le playback speed, n'importe quoi. Imaginons, c'est très simple à faire. Je vais encore une fois ici le faire très rapidement. Mais je vais dire, euh, if euh, input.1. Allez, on va prendre une autre touche. .get. Key down et on va prendre qui euh, code point space space bar on va pas s'embêter voilà à ce moment là si j'appuie sur la barre des staves je vais tout simplement dire que vp point et il me semble que c'est playback euh, speed voilà euh, bah je vais mettre ici euh, plus égal alors par contre je vais aller voir dans le composant parce que je ne sais plus comment euh, quel enfin quel combien on peut l'avancer c'est à dire le pas donc il est ici dans le background, voilà, et on a ici le playback speed qui va de 1 à 10, voilà, bon bah on va vers plus, plus 1. Évidemment je vais pas gérer le retour ici, hein, donc on va pas, faire... donc plus 1 tout simplement, voilà. Bah voyez, c'est très simple, maintenant je fais ça, je lance, ma vidéo se lance bien, je suis dans mon cinéma, je peux faire pause en appuyant sur la touche P, je rappuie sur la touche P, ça, ça marche bien, j'avance, on peut voir que ça marche. J'appuie sur la barre d'espace maintenant. On peut entendre, ça va un peu plus vite. Je vais encore appuyer. J'appuie plusieurs fois, hein, pour vous comprendre bien. Mais vous pouvez voir que je vais de plus en plus vite. Vous pouvez voir les chiffres, les secondes qui défilent là-haut. Et voilà alors je pourrais aussi euh, le remettre euh, le décrémenter hein, vous avez compris je ferai la manœuvre inverse mais en tout cas vous pouvez voir qu'avec des simples conditions ça fonctionne très facilement euh, on peut ici euh, très facilement gérer euh, le vidéo player et euh, bah, ça a plusieurs utilités, ça pourrait être euh, un cinéma dans votre jeu, ça pourrait être aussi euh, pourquoi pas une application de vidéo vous pouvez voir qu'avec ce composant on peut faire beaucoup de choses, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça je le dis à chaque fois, mais c'est important, on est de plus en plus. Et euh, bah, l'objectif c'est d'atteindre les 10 000, On n'est pas loin, enfin on n'est pas loin, on avance doucement, mais je compte sur vous. Partagez ces vidéos. Euh, vous pouvez voir que je réponds à certaines questions. J'essaye. En tout cas, il y a des questions qui sont un peu plus compliquées à répondre parce que bah, il demande carrément des cours de plusieurs heures. Donc évidemment, je peux pas toutes les traiter. Mais en tout cas, quand je peux, j'essaye de le faire. Et là, maintenant, n'oubliez pas que pour ceux qui ne savent pas utiliser le composant, bah, allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus il y a quelques temps. Elle est tout à fait valable. Même si euh, Unity a évolué depuis plus de temps. Euh, et ici, vous pouvez voir qu'avec du code, vous pouvez très facilement interagir avec votre composant vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.